Bonjour, bonsoir, la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la caillou pour capable puisse porter une nouvelle émission. L émission, ça, jeudi jeudi. à la, j'ai envie de partager une euh, petite, avec. Donc, quelques phrases que, ou capable, je n'ai ni une chanson intitulée Mourir, mille fois de Youssoufa. Même si c'est en français, apparemment, ou capable d'écrire les boutons des français et comprennent comprendre quelques Moi-même pour Youssoufa, ça capable de débat entre Kensley et moi, entre Merena et moi, entre les fans de Medine, les fans de Kerry, les fans de Booba, des gens qui adorent la fouine tout simplement, et puis l'autre artiste. Et même tu as capable de dire que pour qui ça ça capable de susciter un débat, parce que chaque phrase prononcée par Youssoufa à travers un son, c'est presque une citation. Tenez bien ça, les dîners, musique, c'est là. Loin des vices à la mode, je marche seul. Même si je sais que marcher seul, c'est un peu s'entraîner à la mort. Alors, j'ai vraiment l'air anéanti. Quand on m'a dit que les derniers seront les premiers, disons que j'ai ralenti. repenti, mais jamais trop faible. Je vous laisse croire en vos psys. Laissez-moi croire en mon prophète. J'ai trop de frères qui me relèvent à chaque fois que je me penche, mais trop de frères qui me crève et qui me plante. Je repense à Tupac et Biggie. Le rap game te souhaite la mort et à ta mort. Il fait des t-shirts à ton effigie. Je me réfugie jamais dans la rancœur. Mbagui, rancune. On ça. fait ça. Des fois, il y a que. ou aller trop vite. Les que les premiers seront les derniers. Ou obligé à mais qui ça vini? Est-ce que les gens qui devant eux pas devant net? Autant de paroles que moi-même souhaité que nous fait quelques analyses sous yo Et puis n'a dit que Haïti, li est pour contre lui. Peu pas kont Pour contre li lap marché seul. Et chaque grain haïtienne dans le pays ça mourir. Mille fois. Donc on est pour qui ça parce que il y a tellement de proches qui sont partis à pas oublier quand on enterre un proche, on enterre une partie de sa vie. C'est vraiment triste. En tout cas, j'ai l'impression que ça t'a fait un peu le plaisir si tu as une chance de jouer ce genre de chanson, ça y a eu une émission, mais malheureusement, gagner droit d'auteur, copyright, donc on pas eu droit pour capable jouer musique artistique, surtout musique qui gagne un droit d'auteur. Alors c'est parti pour votre émission. Arrestation de Saint-Jean Louvinsky du côté de Mir dans le cas de contrôle routine, la police effectuée, c'était donc le mardi 10 janvier 2023, Nami en balai, la police annonçait, l'immédiatement en colette ont certains de Saint-Jean lovinsky l Individu est là, et lui-même jeune arrestation pour implication présumée dans Zac banditisme, l enlèvement l assassinat, braquage qui commettent dans le tabac à Quadebouquet. 62 695 goudes, 16 téléphones marques différentes, yon ordinateur, plusieurs tablettes, yon caméra numérique professionnelle, yon joué en possession, citoyen Sila pendant la police arrêtée. La pré arrestation eh bien, citoyen s'est placé en garde à vue en attendant suite judiciaire nécessaire. Yon. Quatre otages libérés à Liancourt. C'était une information qui tombait depuis le 11 janvier 2023. La police, dans le niveau département de l'Artibonite, libérait quatre citoyens qui séquestraient dans une zone qui relève dans digue localité commune Liancourt, dans le cadre d'une opération menée mardi 10 janvier 2023. Selon la police, Victimio enlevée alors que étaient en route, euh, pour le faire, dépôt la banque. Premier élément information, yon, laissez comprendre que la police joint une information par bon côté victime yon, qui trahit par bon côté yon membre de la famille yon, qui a gagné une relation avec un gang armé qui a opéré dans la commune. Après Zaxila, même Ravi Seyo de soulever les contre la police yon yon pour bloquer out la commune là si sous prétexte ils veulent protester contre. Ka enlèvement, si la tête chargée. En réalité, gang n'a pas voulu que la police rêvait découvrir zone séquestration victime non. Plan ça pas marché d'après sa PNH fait grâce à cette les jeunes pas beaucoup gens dans la population. Il fini par découvrir cachette, si et puis tout libéré quatre otages. Semble que les choses se sous le plan politique. Finalement l'accord du 21 décembre les publiés dans le journal officiel Le Moniteur. Après plusieurs semaines de tergiversation, document consensus national la pouille transition inclusive avec élection transparente publié dans le journal officiel Le Moniteur. Document s'il si a eu les accords du 21 décembre prévoit création au Conseil Transition qui a gagné euh, trois membres parmi eux Mirland Maniga, Laurent Saint-Cyr et Calixta, la L'abgen pour jouer rôle chef d'état pendant toute durée de transition à bon côté Premier ministre Ariel Henry. Les jeunes signature environ 700 bien sûr, structure dans la classe politique, société civile et secteur privé. D'après sa initiaté, fait qu'on Document si là, pas fait unanimité dans la classe politique dans le pays d'Haïti. Diverses partis, en pile monde pour dans la classe politique là, même, si un document si là. finalement on peut dire que ariel Henry, il est très intelligent est ce que pas fait effet immédiatement que les publiés dans le journal officiel le moniteur nous déjà là nous prenons le avec euh, ancien député jerry tardieu qui est même en baille position par rapport à la crise politique qui est le pays d'Haïti, et qui fait quelques propositions, propositions de sortie de crise. Courage, prudence dans la rue, nous avons un job qui est un gras, mais nous avons un job qui est noble. Nous avons un job pour nous informer la population, nous avons un job pour nous éduquer la population. Je vous dis à tous ceux qui là, merci pour la présence de nous, qui pas la guerre, bonne année 2023 en fait, ce n'est pas un hasard qui fait que nous choisissons la date, ça, 12 janvier 2023, pour nous faire rentrer politique. Nous. Pour nous faire une presse, pour nous fixer la position nous, sur ce qui a passé dans le pays, sur la discussion, sur la politique qui pourrait tirer le pays dans la crise. sont des dates symboliques, mais nous pas pouvons jamais si sont des date qui soulignent. Irresponsabilité élite haïtienne. Ça fait 13 ans depuis que vous passez. 13 ans. 13 ans. Quand vous avez un tremblement de terre, vous avez écrasé bâtiment public. Vous avez 200 000 personnes. Vous avez écrasé l'école. Vous avez écrasé l'hôpital. Vous avez écrasé la vie. Vous avez écrasé l'espoir. 13 ans. Depuis chaque année, nous avons déposé des jeunes fleurs sous les victime. Nous avons un problème. Avec des voix mémoires. Une obligation pour ça. Mais il n'y pas qu'à ça seulement. Parce que, frère Maxime, 13 ans après, il y a eu plus grave. Malais, ça, c'est un prétexte pour les dirigeants haïtiens. Pour élite politique, élites publique, élites secteur privé, élites dans l'éducation, dans tout secteur national. Pour prendre toute disposition pour retirer le pays sous la grabe. Pour réparer le pays, pour reconstruire le pays, pour remembrer le pays. Malheureusement, ce n'est pas ça qu'fait. fait. Maintenant, nous venons là pour me plaindre même chaque fois nous faisons chaque 13 ans. Maintenant, nous venons là pour nous dénoncer la responsabilité de l'élite. Pour nous dénoncer le découragement. Pour nous dénoncer qui chita sous bonne touche pour nous quitter le pays à Dans nos victimes, dit, nous disons, réveillez nous un bouquet déposé, j'ai pleuré, chaque 12 janvier. Un bouquet plein. Il n'est pas normal, 13 ans après, qu'on continue à croiser le pays. Non catastrophe naturelle passée, c'est normal. Un tsunami, un tremblement de terre, un cyclone. Nous ne pouvons pas faire rien ça. Par contre, nous-mêmes, comme peuple, nous devons prendre la responsabilité, nous, et que nous ne prenons pas prendre pour nous quitter le pays à Nous faisons pour nous faire un bilan. Et nous faisons pour nous côté pour nous dire, stop. C'est est temps pour nous faire des travail de Et pour toutes les victimes du 12 janvier, pour nous saluer le qui peut le faire le meilleure façon pour nous respecter les départ, c'est agir pour nous changer haïti. Pour être ça, je vais vous demander une minute de silence dans le mémoire tout ça qui nous quittons le 12 janvier 2010. Merci. Merci beaucoup. Depuis 1986, Haïti a dégringolé sans arrêter. Au lieu de la démocratie, tout Haïti souhaité après 7 février 1986, nous avons toutes les institutions qui ont crasé plate, une après l'autre. Nous avons l'économie qui a fait bac qui est sous la grabe. Nous avons plus de misère, plus de problème plus de crimes, plus de violences dans la société. Problèmes dans tout pays, calamités Calamité de tous les dans pays, tête en bas. Ce qui se passe, c'est un seul élu dans le pays d'Haïti. Le pays Jean-Jacques Dessalines, est dans un cimetière, Il y a un peuple qui souffrir, un état qui échoué et qui l'a fait tout la société dans le pays par la police nationale, la ba, devant la gang. Depuis 2020, nous sommes dans l'ordre constitutionnel. En avant, toujours appelé, Se on ça. C'est seul seul genre consensus politique qui a retourné le pays à rail démocratie. Ligne en avant, pas jamais changé. Depuis 17 mois, on a répété ça. C'est la position qui nous estime qui correspond à l'intérêt du peuple, à l'intérêt pays, à l'intérêt de société. Il y a un plaisir à terrain. Nous respectons tout ce qui a fait JFO pour joindre une solution pour la crise. Mais nous disons pas normal que chaque groupe estime qu'il n'y est a pas bon. Il y a Montana, il à a Montana il y a Louisiane, il y a septembre et il y a la triée, c'est le 21 décembre. La multiplication de l'accord montre que tout le monde a cherché une solution, mais elle montre tout, personne ne peut jouer. Personne ne peut jouer ici, il y a une consensus que nous avons Personne ne capable de jouer légitimité que besoin pour nous définir ensemble et faire des routes jusqu'à ce que nous devions une élection non, tant que nous-mêmes, Haïtiens, nous déterminé. Je dis à Frère Maxime, nous une décision pour nous prendre. Est-ce que nous plein ça qui ne peut aucun côté, ou bien est-ce que nous responsabilité nous, pour nous, pour pour nous faire un vrai dialogue national qui pour retirer nous, de nous de côté nous hier, aujourd'hui. Parce que il y a une incohérence. Sur tout bonne et nous clair sur ça. Par exemple, nous ne pas comprendre qu qu'il qu y a un pile de à 21 décembre, qui veut prendre position que accord s'il capable de permettre de gérer la transition, de mettre la sécurité pour aller dans l'élection. En pile là de vous-même, assumer d'accord, que vous êtes capable de quitter Premier ministre Ariel Henry, continuez à gérer le pays, à Jean fait là. Il y un moment, Premier ministre l'a force intervention internationale, militaire viennent pour combattre l'insécurité, parce qu'elle dit Nous le pays arrive dans une situation qu'elle peut arriver la cher là-dedans. Situation critique, maloupé, chargé, insécurité, l'obéi, Robinette Sambajam Goulet. Nous comprenons ça, son réalité que nous-mêmes nous vivons tous les jours. Cependant, en même temps, nous remarquons qu'elle continue à avoir impression de tout bagage a bien passé. Nous nous nous la a bien l'école, la participer participé à l'activité intellectuelle, elle a pris un sous production nationale, sur insécurité alimentaire, sur les sida elle a pris un gros livre sans portrait. Pendant ce temps, le pays a disparu. Pendant ce temps, le business a fermé. Pendant ce temps, le malheur a souffrir. Pendant 7 ans, chauffeur moto n'a pa pas de gaz dans la moto. Pendant 7 ans, haïtiens ont volé, ont pa pays, ont papier ont paqueté, quel que soit couche sociale. Et puis ils ont joué, ils ont joué, ils ont joué, à ont joué, la ont joué, l'avion, ont bis, sous ont joué, ils ont joué, ils ont joué, ils ont joué, ils ont joué, ils ont normal, ont joué, ont joué, fait ont si tout ont bien passé. ont joué, ont Moun Matissan, Moun La Plaine, Moun Pelerin, Moun Laboule, Moun Thomasin, tout a passé en tribulation. La moun, y a monté le ciel pas d'eau, Miraille gilet tous les jours. Nous ne même pas parler des conditions économiques qui font que tout Haïtien joue un jour d'hier. Les gens mangent une par jour. Ils ne font pas ça dans nous qui n'ont pas de chance. Non, ce n'est pas normal. Il faut une cohérence et un sens de responsabilité. Cependant, à côté de ce qui a dénoncé comme être radicalité, sous un gouvernement avec Alilio, il ne faut pas oublier tout. Face qui gouvernement qui a, y a gouvernement qui y compris un qui a, des y nous nous estimons tout, que sous un gouvernement qui trop facile, y dire dit, rien de Blanche ». dit que ça a eu comme accord, comme proposition pour société, c'est les même qui a nous, dans le côté e nous, nous. Quelle que soit la bonne volonté que vous avez, nous avons, nous pensons ça, le quoi 21 décembre c'est un quoi ce qui est incomplet, qui est insuffisant. Et je dis, il faut que nous mettions ensemble pour nous joindre exactement la formule pour nous retirer le pays. C'est pour ça. En avant, encourager un sommet politique. En disant le 21 décembre, Yon bon. Et toute force nationale qui passe à l'accord 21 décembre. Nous, considérons considéré l'accord 21 décembre, nous ne pas dans la bonne direction. Cependant, ce pas un route de parbois. C'est pourquoi le pays a cherché. Pour nous joindre à l'accord que nous avons cherché, il faut que nous joignions moyens pour nous réunir force politique, force société civile, dans un sommet politique bien organisé. Et nous devons apprendre des pays qui passaient dans le même cas pour ça. pays qui passaient même mêmes tribulations, ça. pays qui étaient sortis de la constitution même j'avais nous, Un pile de pays africains qui ont réussi à jouer un bon genre de dialogue, pour jouer un bon genre de consensus, pour jouer un bon genre d'accord qui te permet de sortir dans la, la crise quand tu que tu te retrouves là-dedans. C'est ma frère Mio, Zamimio, en faisant campé sur formule passécienne. Les familles ne n'est pas bon. Les familles ne sont pas normal. Li pas à la dimension de problème haïtien. Famille familles pas wo Les sont pas Nous pas Nous l'histoire. Nous sommes un grands peuple. On ne pas continuer sur vous de ça, Nous sommes un pays qui grand l'histoire. grands Nous songer congrès a sans cette nouvelle partenaire pas ces signes non il y a des ensemble qui ont sorti dans le sud bio sorti dans le nord bio sorti dans la Tiboni bio sorti mal rouge bio sorti ferier pêche bio sorti dans dans Saint-Raphaël Milo Capahisien présence du Nord bio sorti tout côté Tibouant Tobec les Anglais Port à Piment bio sorti au Calais au Coteau bio sorti tout côté dans le pays bio sorti Nîmes bio sorti Minguet vous so dans le sud-est, dans Jacques Mel dans Pour rencontrer la carrière. Pour vous faire bon gens parler. Pour un bon gens dialogue. Pour vous yo un accord qui est en figure. un accord que le pays a qui a un consensus qui est capable de nous avancer. Vous avez pris l'autre exemple. On nous prend l'autre exemple. Vous avez eu l'autre exemple. Vous avez eu d'accord exemple. jouer avez le démocratique. Vous avez vous êtes d'accord pour prendre responsabilité parce que y a une idée de pays, il y a un genre Haïti, il y a un genre, il y a une question, a crise dans le pays. Côté que lorsqu'on sort la Constitution, c'est consensus, force politique, force société civile, secteur représentatif nationale là. qui pourrait retirer nous dans ce qui ça. Que ce dans le que ce dans la carrière, c'est un bon genre dialogue patriotique, sérieux, sincère qui vient déboucher sur bon bon résultat. Quand on passe ce signe infini, je dis à c'est ce, ce dialogue-là pour mon État. Et dans le dialogue ça le sommet politique ça relais patriotique ça, conférence politique chita parler, ça, ça souképing nous organisons organisé sous quatre thèmes importants. Parce que en avant, pas un parti... Qui l'a pour dénoncer seulement, pour le constater seulement, mais nous l'a pour nous proposer. Nous sommes une de force politique proposition, nous sommes force politique action, nous faisons force politique pour le changement. Premier dossier qui lui est monté table, non un sommet politique est bien organisé, normal, en Haïti, en ou à l'étranger, quel que soit côté Haïti, rencontrer 4G contre Manti n'a parlé des problèmes de Haïti, nous avons une solution dans sommet politique, n'a commencé d'abord par parler de questions de la gouvernance. Fons discuter sur un nouveau gouvernement. Nous mêmes nous estimons faut nous des personnalités de société civile qui inspire confiance, qui capable de gérer le gouvernement. Le gouvernement, c'est organiser l'élection. Ce n'est pas chita man, chie, fait comme si le pays a fonctionné bien pendant que le pays n'est pas en forme, le pays n'est pas bon. Aïe, c'est normal, c'est de mal. Le parti politique, ce n'est pas une sous ces gâteaux, participer dans le gouvernement. Le Parti politique, c'est mettre sous sous côté, aller terrain, préparer l'élection, aller sécurité, aller en condition pour aller dans l'élection. Tout le monde il a va parler. Il pas parler. Je pas là Passé si... temps passé. je dis assez, Je dialogue pour parler de important. Sur la question de gouvernance, il parler sous forme de gouvernance. Ça veut dire que une question monocéphale, bicéphale, est-ce que n'a a pas de pré-constitution si oui, il n'y a pas de problème parce qu'il y a dans constitution, Le président premier ministre est difficile. est-ce que son premier ministre qui a une légitimité nationale qui a pris pays, est-ce que c'est ça clair Est-ce que c'est qu l'île Est-ce que c'est ce ne -ce pas faut nous parler des ça. il a parler de dialogue, de sommet, une conférence, il à parler sérieux. Et puis, la dernière formule, à quoi le 21 décembre, il venir avec un conseil de transition. Peut-être que c'est ça qu'on entend sous le tableau. Est-ce que c'est trois membres là ont Est-ce que c'est cinq membres et qui responsabilité au Conseil ça? Est-ce que son Conseil qui chita, garde pour le dire, tout le bien passé? Ou bien son Conseil qui parle remplir ou l'historique dans l'idée de nous sortir de notre coup de nous nous là? Bah, ça va parler. Il ne faut pas parler dans pas passé signe. Il ne passé signe, se fini. Deuxième point qui peut débattre sérieusement, sur tab, la table que nous allons dresser pour son sommet politique, c'est la question de la sécurité. Le plus gros demande sécurité les paysans aujourd'hui, c'est la sécurité. Ce qui est le forum idéal pour nous, les paysans, nous entendons sous thème référence avec conditions que nous devons mettre pour nous amener dans la communauté internationale pour nous aider à en sécurité. Ce n'est pas chita. sécurité. Deux ou trois personnes qui ont décidé ça pour le pays, pour la nation. C'est la meilleure façon pour nous construire une position haïtienne par rapport à la crise et pas seulement une position haïtienne sur la question sécurité. Parce que l'enfin des débats de sécurité, il faut nous arriver sur la question économie en tout. Parce que le problème haïtien, Haïti il y a un problème de sécurité, mais le pays a fait un crasé. L'économie a craze. tout le business a crasé. Pas de travail, pas de job, pas de la vie. Il pas possible pour nous continuer comme ça. Il faut nous commencer à poser question. Sécurité, c'est vrai, mais question économique. Jeune garçon, jeune femme qui a quitté le pays, il pour sécurité, c'est vrai. Mais un pilard a déjà jeté parce que pendant la nuit, après Travail dû, dans CD, dans l'INDH, dans la faculté de sciences, dans la science humaine, dans l'école normale. Diplôme, il y a eu, midi, il y deux heures, c'est clair et aboué, c'est cigarette et abfumé, c'est domino et abjoué, malgré que tout j'ai eu, il y a eu envie de travailler, il y a eu quatre travailleurs. Malheureusement, il n'y a pas eu une opportunité. Pays a viré d'eau, qui fait même tout, il y obligé de chercher un genre, pour virer d'eau et d'eau et d'eau et d'eau et d'eau et d'eau et d'eau et d'eau et d'eau et d'eau il y a eu un Stade de Sylvia Kato, le national a joué, la hym national a joué, ou il a eu chita, le hym national a joué. C'est un qui a choqué un peu le monde, mais il ne faut pas qu'on y choqué, parce qu'un jeune garçon, qui permet de mettre l'hym national, la hym national a joué, il y a un message, il y société, il y a un message, il y nation. Ça veut dire il y a un autre côté, il y a un autre côté. Il faut que nous prenons cette jeunesse, pour nous créer des conditions, pour que nous puissons être capable, de pays de la vie, pour reconstruire la Question sécurité est extrêmement importante. Et question sécurité est un bagage pour nous discuter, mais pour nous discuter vraiment de façon sérieuse pour que nous ne nous même pas longtemps. Même avec les amis, nous, dans la communauté internationale, qui reconnaît, par exemple, que 15 années, le ministre de ici ou les Nations Unies a dépensé 11 milliards de dollars dans la sécurité, dans la justice, dans les institutions. C'est ce pour qu'on pour nous faire sécurité, dans le pays. Il y a tout côté à la le et pour nous répéter même Troisième point, ils ont mis mieux, mieux, c'est mieux. Journaliste qu'il a eu. Ces questions électorales là. le gouvernement transition s'est organiser élection, nous tout d'accord sur ça. Qui donc? Ce qui est important pour nous discuter de l'île, finir les questions sécurité, de l'économie, c'est garder qui vient pour nous organiser bonjour élection. Mais conseil des paroles, c'est des picounis, pour peut parler. Nous ne pas parler, nous pas signer. Si nous n'avons pas de signer, nous ne pas pour discuter ensemble. Quel système électoral nous besoin? Qui découpage électoral nous besoin? Qui financement électoral nous besoin? Si nous n'avons pas de signer, nous ne pas pour nous demander qui évaluation qui fait des quatre des là par rapport à l'élection qui vient. Si nous n'en passez à l'élection, le directeur de -di l'Union, nous avons mis le chita pour nous dire, la communauté qui nous appelleraient à l'élection au niveau international pour analyser le système de malheur. Qui s'est fait Côté de l'Aïe, ça Mais il faut que <cute> nous politique, il faut que nous rencontrer. Parce que l'élection, pas n'y aucun côté. Et il voter à l'élection qui vivent de l'élection. Ce n'est pas de différence les gens qui vivent New York, à Boston, en Chili, en Argentine, Brésil, Panama, au Mexique, en Belgique, à Paris. Il n'y a pas de différence. Et même sans les Haïtiens qui ont vécu, ils n'ont pas vécu, ils pas tous qui font partie de avant. Nous devons avoir respect pour nous. Le premier respect pour nous, c'est nous intégrer dans la question nationale. Il y a dix ans, il y a dix ans, ça en Haïti. Et ans, a et qui est y a y a y a dans le 21 décembre, y a 20 personnes qui ont sorti des secteurs représentatifs de la vie nationale. Mais qui secteur est ce Est-ce que Jasper a fait Ou est-ce que nous avons fait un coup de couteau dans le dos encore? Est-ce que nous avons fait un coup de encore? Est-ce que nous voulons un système qui quitter les haïtiens de l'autre côté? Ou est-ce que nous avons fait un sommet politique, nous avons fait un peu de temps pour réfléchir ensemble. Nous avons dit, nous avons fait un peu de Haïti. Nous avons fait un peu Haïti. Nous avons fait un peu de visite, nous avons fait un peu l'autre côté. Les arriver pour die, deal, then, est pour prendre des décisions Mais qui est pour prendre Si ce n'est pas son table dialogue, qui est pour prendre Si ce n'est pas ensemble, il cousin 7 nous pour discuter. Nous ne pas faire nous ne pouvons pas faire de Nous pas pas faire Nous pas faire Nous pas pas Nous ne pouvons ne pas dans Libala, haute pays d'Haïti. Moi-même, qui parle de même si je connais vivre, me lever, me caler, me fonctionner dans le pays, que les gens entier ont gardé mal pour ça qui a passé, persuadé, nous sommes un grand pays. Ce sont mauvais moment à passer, passé. Mais en pas réveiller. nous on lève, on ne pas battre dans un et puis nous continue à fouiller tout ça. politique sont sans occasion. Pour ne pas fouiller tout sans occasion pour nous mettre à Haïti d'abord. Quatrième question, nous avons pour nous débattre dans le sommet politique-là. Je changeai dit dire, nous, c'est quatre qui gagnent. C'est question constitutionnelle. C'est Mac fait. un pile de journalistes qui a eu. Nous nous avons pendant des députés, dans le 50e, nous sommes de tous côtés, dans tout le pays, là, pour nous rencontrer. Plusieurs secteurs. Plusieurs organisations, Pour me prendre 10 ans sur question Constitution. a dit moi-même, personnellement, mon conviction que la Constitution a besoin et on passé. Mais moi, j'ai conviction tout, je dis, que j'ai un pays à polariser. J'ai une méfiance, j'ai un problème. Je dis, pas un jour, nous ne sommes pas de nous faire une réforme de la Constitution. Par contre, nous sommes politique est bien organisé. Quand nous mettons tête nous ensemble, il faut que nous nou ka d'accord sur une série de changements pour faire de telle sorte que nous ne sous mettions sous clou, de telle sorte que nous sommes capables d'envisager l'avenir de notre gens. Nous nou quelques exemples. Qui problème qui a pour nous d'accord que le Parlement ne peut décider lui-même pour bail? Des charges. Pendant nous connaissons, ils questions la question des charges comme un on, on zame politique. Pendant que nous quittons le monde, yon, parce que nous connaissons depuis Haïti, vous avez vous pas, de Haïti, ils ont grévé bien hypothèque, ils n'ont pas pris de charges, mais pas pris dans la province, ils pas pris Qui est-ce qui n'est pas d'accord, c'est pour que les gens de diaspora à voter Qui est-ce qui n'est pas d'accord que tout est monde dans le pays d'Haïti 5 ans Qui est-ce qui n'est pas d'accord que le Parlement n'a pas côté vagabond à cacher. faut qu'il veille à On le Parlement fait ça pas On ça. Mais si ça y faut qu'on en entende sommet politique, nous devons décider qui nettoyage, qui trois étages, ça nous a de WD40, que nous devons la Constitution, pour la société à bien marché. faut nous garder pour nous, pour nous suspendre la question pour que le Premier ministre ratifié doit passer. Il faut le mettre dans un poche pour le graisser pas. On sait que parlementaire parlementaires ne viennent pas là pour une bonne cause, qui ne viennent pas là pour aider les pays, qui ne viennent pas là pour aider les société, qui ne viennent pas là pour aider l'État, mais qui viennent là pour aider les têtes. série de des mais qui sont là pour faire de telle sorte que le pays a bien marché, bien administré. Donc nous pensons que ce n'est pas est important. En conclusion, c'est Mac Fremio. Je dis nous que ce sommet politique, c'est un Plus important, c'est un groupe dernier. Nous pensons... L'idée l'ouvrir à toute force de société civile là, parce que nous remarquons en avant que le secteur privé a impliqué dans la quête, dans la la solution pour le pays. Nous pensons que un bon bagage parce que l'on pays est tombé dans le chouboum, l'on pays a une société politique balkanisée, polarisée, décrié C'est toute force de la qui a pour ensemble pour retirer le pays. Donc, sommet politique, politique, ça répond, pas sommet pour parti politique, pour le regroupement politique, pour organisation politique. son sommet pour toute force vivre pays à Chita, parler, discuter, pour nous joindre une solution à problème pays a. Yon kom, à. Et encore une fois, ma première, c'est tout le monde qui fait des placements aujourd'hui pour venir nous donner des messages, a, rentrer politique en avant fait. il y 12 janvier, non date symbolique, côté Goudou Goudou, j'ai un pile dans nous, mais une date qui doit nous servir comme exemple, qui servi nous servir comme, nous n'avons capable de dire, une date côté...